Euh, ce qui permettra de réaliser des économies d'énergie considérables ainsi que des économies financières pour euh, l'ensemble des ménages. A noter une précision importante, c'est que l'État prendra euh, le coût de ses travaux en charge à 100% pour les ménages les plus modestes. Nathalie 5 cinquième circonscription du Finistère. Je suis très heureuse de cette union qui va nous permettre de porter ensemble euh, un avenir meilleur pour beaucoup de gens qui euh, vivent au quotidien de grandes difficultés et nous sommes là pour, euh, pour porter cela tous ensemble. Pierre-Yves Cadalin sur la deuxième circonscription euh, du Finistère, à Brest, Guilher, Boar et Louenou. Alors là, c'est quelque chose d'inédit qui est en train de se passer. On voit bien que les élections législatives sont particulières. Il est possible de gagner, il est possible hein, de changer la vie concrète de bien des gens et d'envoyer... Eh bien la majorité à l'Assemblée nationale sur les couleurs de la NUP, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, et on est là tous réunis dans le Finistère pour mener à bien ce qu'on voit, donc ça va le faire. Nous vivons une situation d'urgence sociale et économique absolument terrible aujourd'hui, car l'inflation qui grimpe partout, qui fait que les paquets de pâtes, l'huile, toutes sortes de produits de première nécessité, l'essence bien évidemment, eh bien, deviennent si chers que la vie quotidienne est impossible et que boucler les fins de mois devient de plus en plus difficile. Pour cela, nous avons besoin eh d'une nouvelle orientation politique qui soulage précisément là où les besoins se font le plus sentir. C'est pourquoi, avec la nouvelle Union Populaire, nous proposons l'augmentation du SMIC qui sera portée dès le mois de juin à 1 500 € net et le blocage sur les, pro, les prix des produits de première nécessité, ceux que j'ai cités et d'autres encore. Car il n'est pas possible que le marché, que le libéralisme, que cette loi terrible eh s'impose à tant et temps et les fasse souffrir. Nous voulons donc changer tout cela en juin avec une nouvelle majorité parlementaire. C'est possible, ça va le faire elle la nouvelle Union populaire. Yolande Bois, je suis sur la 7e circonscription, c'est-à-dire Pays bigoudin et et euh, et je suis ravie de cette union, y compris euh, avec les partis, les citoyens euh, de tout le territoire. Et euh, cette union, on espère qu'on va la porter euh, jusqu'au deuxième tour, évidemment, et qu'on sera une équipe gagnante. J'ai décidé de me présenter euh, aux législatives cette année, après avoir participé entre autres à la convention citoyenne pour le climat, où j'ai été tiré au sort. Et malheureusement, tous les ministres ont redétricoté notre travail, pourra ensuite apporter au Parlement des mesures, en disant que c'était les nôtres, mais des mesures qui étaient complètement euh, dénuées de, de sens. Euh, en fait, il n'est resté, resté que 10% du travail qu'on avait produit. Donc j'ai envie de me battre, me battre pour euh, la bifurcation écologique. Me battre pour euh, le, la, la bifurcation écologique, c'est me battre vraiment en lien avec la circonscription. Euh, parce que nous avons une, un littoral énorme, et puis aussi des, une, une, une terre agricole qui est, qui est aussi très importante. Et je pense qu'on a des problèmes de, avec l'eau, on a d'énormes problèmes de pollution. Je considère que le travail d'une députée et d'un député, c'est de rester en lien avec son territoire et de se battre sur tous les sujets qui le concernent, mais aussi sur tous les sujets qui concernent l'ensemble de la France. Sylvaine Vilpiani euh, sur la quatrième circonscription, c'est-à-dire euh, autour de Morlaix, la ville-centre. Ben, écoutez, je suis très heureuse de cette union. Il y a longtemps, longtemps que je rêvais euh, de, de pouvoir mettre tous les collègues autour de la table. Donc, euh, on y est arrivé. Et voilà, le, moi, ce qui me tient le plus à cœur, c'est la jeunesse. Parce que euh, pendant le Covid, on a vu cette jeunesse désespérée. Et là, vraiment, il faut qu'on pense à eux. Voilà. Euh, pendant la campagne présidentielle, il y a un sujet qui m'a beaucoup interpellée et que je veux vraiment porter au niveau, euh, au niveau euh, législatif, c'est l'autonomie des jeunes. Parce que euh, pendant le Covid, on l'a vu tous ces jeunes qui, euh, qui faisaient la queue auprès des, des, des, des associations pour avoir de l'aide alimentaire, et ça, non. On ne peut plus laisser notre pays actuellement euh, sacrifier sa jeunesse parce qu'un jeune qui est étudiant, par exemple, déjà, il travaille quand il fait ses études. Et donc, il, il ne pas, faut pas qu'il soit obligé de travailler pour subvenir à ses besoins. Donc, cette autonomie des jeunes, c'est quelque chose qu'il faut porter haut et fort pour toute notre jeunesse et pour l'avenir de notre pays aussi. Parce que l'avenir, si les jeunes étudient correctement, ils auront des super professions et puis après, ils paieront nos retraites. Flao, donc 8e circonscription du Finistère, à savoir donc, Quimperlé, Concarneau, Caire et tous, euh, cette partie sud-est euh, du département. Donc, je suis très heureux euh, d'avoir été appelé pour porter cette, euh, cette, ces couleurs-là. Et En plus, maintenant, l'union est faite, donc, ce qui nous donne beaucoup beaucoup de, de joie, d'enthousiasme et, et d'énergie pour euh, bah, remettre à l'endroit ce que 30 ans de libéralisme ont mis à l'envers. Voilà, donc... Euh on va y aller, on y va et on a une belle équipe et une belle caravane. Ah oui.